Du coup, dans, dans les mots que j'utilise, euh, pour moi, le rusher, c'est le joueur qui va mettre la pression. Donc euh, du coup, le, le, le rusher, euh, c'est le joueur qui vient s'ajouter au D-line, donc aux joueurs qui sont euh, sur la ligne euh, de scrimmage. Ensuite, je fais une différence entre ce, qu appelle, euh, ce que j'appelle une pression. Donc pour moi, une pression, c'est à 5 rusher et, euh, et du coup, un, un blitz qui est, euh, qui est à 6 rusher. Donc euh, du coup, c'est pour ça que j'utilise le terme rusher, pression et blitz. Euh, pour moi c'est pas la même chose parce que du coup en fait on n'a pas le même nombre de joueurs dans la couverture donc une pression je vais avoir 6 joueurs en couverture et un blitz, je vais avoir seulement 5 joueurs en couverture important pour moi de faire la distinction euh, euh, et euh, du coup euh, voilà pour, le, pour ce, ce, cette première chose là ensuite il y a Mug. Mug qui a un terme euh, qui, qui, qui, qui évoque le fait qu'on va descendre un, un ou plusieurs linebackers sur la ligne de scrimmage donc du coup, euh, vraiment euh, très très près de la loss. Là, c'est ce que vous voyez des fois quand, quand les joueurs descendent comme ça et qu'ils viennent se coller à la ligne euh, prêts à blisser. s'appelle Mug. Donc c'est quelque chose qu'on... C'est parce que je sais qu'on m'a beaucoup posé la question, on m'a beaucoup demandé est-ce que du coup euh, la, la cadence du blitz sur quelle cadence on descend, etc, etc, et en fait euh, euh, cette action de descendre sur la loss avant de blitzer, ça a un nom, ça s'appelle Mug, et en fait c'est volontaire, c'est déjà dans le schéma de jeu, la plupart du temps. J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching, c'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi Euh, ensuite, la passe protection, c'est la manière dont euh, la haut-line, le running back et le quarterback euh, se protègent du blitz. Donc ça, c'est important aussi. Euh, ça va faire partie euh, intégrante de, de ce dont on va parler ce soir. Euh, parce que sans, sans, sans comprendre ce que fait l'attaque, il ben, n'y a pas de défense. Hein, c'est toujours pareil. Ensuite, on va parler du EMOL, Endman on the Line. Donc c'est un acronyme, c'est le dernier homme sur la ligne défensive. Ok euh, Qu'un terme que l'attaque va beaucoup utiliser euh, dans, dans, dans ses passes protection et dans, dans ses running schemes. Ensuite, on va avoir slide protection. Donc, slide protection, c'est une manière de, de, de, de, de, de, de, de passe pro en fait. Donc, qui consiste à glisser d'un côté et avoir le tacle à l'opposé du côté où on, glitz, où on glisse, pardon, où on glisse, euh, du coup, euh, qui, qui est responsable du emol, donc du dernier homme de ligne. On va avoir bob protection, donc big on big, back on backers, qui est un acronyme, encore une fois, donc c'est aussi appelé euh, protection man-to-man. -Man. Euh, J'ai des schémas pour ça, je vais vous montrer. Ensuite, on va avoir scat Protection. Donc SCAD Protection, c'est euh, la ligne big-on-big big, et le running back off une option en tracé euh, au, lieu de prendre, euh, au lieu de prendre le, le MOL ou le blitzer euh, suivant la protection. Euh, et enfin, on va avoir Slant. Du coup, dans les mots de vocabulaire que j'ai mis, il y a une action qui consiste à changer le gap d'un D-line post-snap. Donc du coup, j'ai des schémas pour ça, je vais vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas euh, à m'interrompre dans le chat. Il y a un petit délai, mais je prends toujours le temps d'y répondre. Donc euh, voilà, Mug, à quoi ça ressemble Donc Mug, c'est ça. Donc là, on voit que le, que le Line baker, du coup, est descendu sur la ligne. Donc ça, c'est Mug. Ensuite, là, on a une Slide Pro à droite. Donc vous voyez, là, donc, on a toute une partie de la ligne qui va décrocher d'un côté. Le dernier joueur de la ligne offensive qui est responsable du dernier joueur de ligne défensive, donc du Emol. Du ok, là je voulais entourer entouré en rouge. Et là on va avoir le running back du coup qui est responsable de, de Sam ou de Mike, de, donc de pick up le blitz. Euh, ma mec me demande, tu définis pas le stunt euh, Non, parce que du coup on parle de blitz. <rire> donc du coup, non c'est une bonne question, c'est vrai que j'aurais pu le mettre il euh, y a des blitz avec des stunts mais c'est pas quelque chose que je vais évoquer ce soir donc je l'ai pas mis mais du coup pour répondre à la question un stun, du coup, c'est un, un croisement de D-line et c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup sur des, des blitz qui concernent uniquement la passe ou du coup dans des situations de passe avec uniquement la, la D-line et euh, du coup tu vas voir, du coup, ça fait partie des choses du coup, qui me posent problème avec le blitz euh, donc du coup j'en reparlerai un peu plus tard euh, mais c'est une très bonne question. Ensuite, on a Big on Big, donc Big on Big, c'est ça. Attendez, je vais, je vais couper ma caméra Hop, pour que vous voyez. Donc Big on Big, c'est ça. Euh, donc, euh, <coughs> euh, on va avoir euh, du coup euh, Nose et, euh, qui va être pris par le guard et le centre. On va avoir le tacle qui va prendre du coup, enfin le, le, le guard ici qui va prendre le tacle et le N qui va prendre le N. Et en fait, on va du coup on va se retrouver dans une situation de man to man quasiment. Euh, excepté le fait qu'on va avoir un, un, une sorte de combo block dans, le pass, dans, le, dans, dans la passe pro. Euh, avec euh, du coup, euh, sur, souvent, très très souvent sur le nose. Ou très souvent, le, la, la, une attaque qui big on big va profiter de ce joueur supplémentaire contre un front 4 ou un front 3 pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, du coup doubler un, un très bon pass rusher par exemple. S4 protection du coup c'est ce qu'on disait donc c'est une protection Bob mais avec euh, du coup euh, le, le running back qui sort en option de tracé au lieu de pick up un blitz donc en fait du coup euh, le, le, le QB est responsable de, de, des deux blitzers donc euh, je sais pas s'il euh, euh, y en a d'entre vous qui sont euh, offensifs du ballon mais euh, on entend beaucoup dire euh, identifier le Mike en offense donc du coup on cherche à savoir du coup euh, qui est le, le middle linebacker de la défense et en fait du coup ça permet de savoir qui du QB est responsable euh, du blitzer ou du running... enfin qui du running back ou du QB est responsable du blitzer. Je schématise hein, pour, pour faire simple. Et en fait, du coup, dans, dans ce 4 pro, ben, le, le, le QB est responsable de tous les blitz et doit se débarrasser de la balle sur le running back. Donc en fait, souvent, on a l'impression que c'est un concept de passe quand le running back est en tracé, mais c'est souvent ce 4 pro et surtout quand on regarde la NFL et la NCS, c'est quelque chose qui est très, très très très très fréquent et très souvent utilisé. Euh, du coup, euh, voilà, ça me semble important de définir ça parce que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup et pourtant qui est très très important donc du coup ah bah tiens en fait tu vois j'avais mis stun an... du coup là on a un slant ici à gauche donc le slant c'est conseille... là j'ai le gap A et là on va changer de gap de l'autre côté euh, du coup bah, par exemple j'ai voilà gap A et là je vais jouer gap B ça c'est un slant et on a un stun du coup ça va être un cross de D-line euh, comme ça et du coup les stuns c'est très très important dans, le, dans, le, dans la passe protection enfin dans la, dans la manière dont on peut attaquer une passe protection c'est des choses qu'on utilise énormément euh, et euh, du coup euh, Mickaël ouais tu euh, Michel, bah, mais tu faisais bien, euh, tu t as bien fait de me relancer là dessus tu vois je pensais que je l'avais pas mis en fait j'ai juste oublié de le mettre euh, dans, dans les définitions du début euh, donc voilà pour, euh, pour les définitions et du coup on va rentrer dans le vif du sujet